Hier, yeah, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas tout ce... It's brilliant Hey I'm not planning It's chargé sans jouer était... Que ce ne s'aime Reste ouvert Seigneur, Psaume chapitre 47 lisons la parole de Dieu Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre, il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qui l'aime.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 Hé les sang Ton nom soit béni, notre Père. Nous sommes à toi et nous sommes heureux de pouvoir le chanter, de le savoir, de le croire et de le garder dans notre cœur. Parce que réellement, nous t'avons, toi, Seigneur. Oh, c'est le plus grand trésor que nous avons, Seigneur. Oh Dieu, le merveilleux don, mon mon Seigneur, de posséder toi, mon mon Père au oh Dieu, de garder ta parole à toi, de garder tes promesses, Seigneur, parce que tu es vraiment le Dieu vivant. Nous nous réjouissons, Seigneur, de cette grâce d'être encore ce soir dans ta maison à toi, Père au oh Dieu, voir te louer, t'exalter, exalter, te, te glorifier, te chanter les, les de chanter le chant des Sion pour la victoire que tu as témoigné et manifesté, mon béni, Père, Père au Dieu, parce que tu as dit que je vaincu le monde et, et nous le voyons, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Ta victoire est sans pareil, mon béni, mon Seigneur, oh Dieu. Tu es vraiment l'unique, mon sauveur. Que tu sois aimé et tout le cœur est célébré, Père. Et cru, pas du puissant oh Dieu, pour ton peuple, tu es son oh Dieu. Que toi, tu t'es choisi, mon roi. Merveilleux ton sein, mon Père Saint-Dieu. Oh Dieu, ton œuvre à toi est tellement si grande, mon béni, mon Seigneur. Tu, es, tu fais les choses à merveille, Seigneur, oh Dieu. Et tu amènes à la perfection ce que tu fais, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir également avoir cette grâce d'être dans ta maison à toi mon bénévole Père Saint Dieu de chanter ces chants de Sion nous témoignons à ton endroit, bénémoine Père que tu es vraiment notre Dieu, notre puissant rédempteur et sauveur, Père. C'est toi qui nous relève, mon bénémoine, Père dieu Quand nous sommes faibles, Père Dieu, tu es notre force, mon roi. Sois donc exalté encore ce soir, Seigneur. Oh Dieu, ne regarde pas les infirmités, mon bénémoine, Père mais regarde ce que toi, tu as fait pour nous, mon béni, mon pour que nous puissions arriver, Seigneur, au bon port, mon roi. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Sois donc béni et exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Oui, que ton nom soit béni, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux d'être dans sa maison et de pouvoir le louer. Il n'y a pas de meilleur endroit. Oui, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est avec des cris de joie que. Ma bouche célébrera son nom comme les saintes écritures les déclarent. Nous le sommes de cela. Nous ne sommes pas de ceux qui sont dans des conditions telles que, bon, est-ce que dois-je louer ou je ne pas louer? Est-ce que ce serait bien? Non, nous sommes de cela. Comme il a dit, ouvre ta bouche et la remplirai. Nous voulons vraiment être de ceux-là qui sont vraiment puissants dans la bataille avec notre Dieu. Nous ne sommes pas un peuple faible, hein? Nous sommes un peuple fort. Allez, allez. Ce ne sont pas les épreuves, les difficultés allez, qui allez, peuvent allez, arriver allez, à pouvoir allez, nous affaiblir non. parce qu'il nous a appris. Allez, allez. <rire> de savoir qu'il dit <rire> vous aurez des tribulations, mais les crédits au point, je vaincu le monde. Et nous sommes de cette catégorie-là, mon frère allez, et ma sœur. C'est pourquoi nous ne venons pas avec tristesse. Non. Nous venons vraiment avec joie. Allez. Avec reconnaissance, peu importe les balles ou les flèches qui peuvent voler à gauche et à droite. Mais ça ne peut pas nous affaiblir. Nous devons toujours être puissants et forts. Et vous savez pour quelle raison Parce que nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous avons notre cité, frères et sœurs. Nous avons notre patrie, effectivement. Et de ceux qui font partie de cette patrie en question, ils sont que plus que vainquants. C'est pour ça que nous le remercions. pour. « Sa bonté et son amour et sa victoire. » Le peuple de Dieu doit être un peuple toujours fort. Amen. Et, et c'est vrai que si nous n'avions pas la connaissance de Dieu, parce que la Bible nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance, c'est parce que nous ne connaissons pas effectivement ce que Dieu est pour nous, et ce qu'il a fait pour nous, et ce que nous avons effectivement. C'est à ce moment-là que dans un certain circonstance, dans une situation, effectivement, on est toujours affaibli parce que l'ennemi ne va pas te laisser seul. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué comment le Seigneur nous a montré la manière de pouvoir être pour que, dans toutes circonstances, nous soyons toujours joyeux. Il nous l'a dit, mon frère et ma sœur, réjouissez-vous. Donc, ça dit qu'en tout temps, on doit se réjouir. Et c'est vrai, quand on parle moins difficile, ce pas facile, mais il nous dit, réjouissez-vous. Et c'est vrai que le diable ne lâchera pas tranquille, effectivement, parce qu'il va lancer toujours les flèches. Mais il nous a montré quand même dans quelle position nous devons nous trouver mon frère et ma soeur, ne sois pas toujours comme quelqu'un qui végète, il vient dans l'assemblée et toujours aussi la tête qui va pas tellement très bien c'est pas cela, pas dans la maison de Dieu dans la maison de Dieu, on sait que même si on a un problème ah oui, c'est là le fait d'être là je sais que mon problème aura trouvé sa solution parce que nous n'adorons pas un homme nous adorons un Dieu qui a fait les promesses dans sa parole, et quand il fait sa promesse il la tient aussi alors, nous devons être bouillants. Parce qu'il dit, je veux un peuple bouillant. Amen. Pas un peuple qui est tel, qui est froid. C'est-à-dire que dans notre intérieur, il doit y avoir la flamme. Amen. Et il n'y a rien qui peut éteindre cette flamme que Dieu a allumée. Pour autant qu'il l'ait allumée. Et pour ça, nous prions qu'il puisse simplement donner l'étincelle. Qu'il allume, effectivement. Ephésiens, chapitre 6. regardez comment il nous dit pour que nous puissions arriver à pouvoir toujours être forts et debout.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 Tendre Père et précieux sauveur, et Maître Béni. Nous voulons vraiment te dire merci encore. Quel bonheur de pouvoir réellement t'avoir et de pouvoir réaliser que tu es vivant. Et, et tes promesses à toi et, ton, et sont vraiment certaines et véritables, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Quand tu dis une chose, nous savons que réellement que toi, tu veilles sur ta parole pour pouvoir vraiment l'exécuter et l'accomplir, mon roi. Et la parole qui sort réellement de ta bouche à toi elle ne pourra jamais retourner à toi sans effet. Oh, ton nom soit béni. Notre foi se repose sur ce que toi tu as dit, sur tes promesses à toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres, mon béni, Seigneur, mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent effectivement dans ce que tu as dit pour voir également aussi l'accomplissement de cela. Merci pour ta parole encore ce soir. Sois béni, Père, ouvre nos cœurs, et nos âmes, et notre esprit, Père du Bissan, nos pensées, Père, afin que tu puisses aimer ta semence, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors. Il nous fait savoir que nous devons nous revêtir de toutes les armes. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trouve nu, dénudé, ainsi de suite. Effectivement, il faut que nous puissions être revêtus. Et dans tous les domaines spirituels, effectivement, quand la parole de Dieu sort, un peuple de Dieu ne peut pas être nu. Parce qu'il doit connaître, effectivement, aussi, de quelle manière il doit avancer et marcher. Et c'est vrai, comme nous disons peut-être dans le livre de Corinthiens aussi, je pense, effectivement, qu'il hum. faut que nous soyons trouvés vêtu et non pas nu. Et si on regarde effectivement aussi dans les scènes écritures dans le livre des Apocalypse, effectivement, où les Seigneur aussi réprimande, réprend aussi, effectivement, l'âge de la Odyssée, effectivement, il dit quelque chose aussi, on les le lire aussi rapidement aussi là. Donc dans Apocalypse, je pense au chapitre 3, je pense que c'est cela. L Apocalypse 3, a tiré du verset 14. Ça. Voilà. Il dit. « Écris donc à l'ange de l'église de là au lycée voici donc ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Est-ce que vous comprenez quand on dit qu'il qu est le commencement de la création de Dieu Vous comprenez ça Que Dieu te bénisse, mon précieux soeur, C'est toujours important pour chacun de nous, parce que... Dieu nous accorde la grâce de pouvoir réellement avoir la connaissance. Je pense que vous vous souvenez, euh, tout un chacun de nous, mardi lorsque nous avons lu dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1. Vous avez remarqué effectivement comment le Seigneur a eu à pouvoir mettre par écrit les choses pour que nous puissions avoir une connaissance exacte des choses, pour que nous comprenions ce que Dieu a fait de nous. Je relis encore pour que vous puissiez comprendre. Pierre, chapitre, euh, chapitre 2 Pierre chapitre 1, pardon, cela dans 2 Pierre dit, donc que nous puissions... Voilà. De Pierre, donc, au chapitre 1, c'est ça, c'est ça. Nous l'avons lu avec vous, je pense que vous vous souvenez encore. Merci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, vous suivez cela, au moyen de la connaissance, vous comprenez cela, de celui, c'est maintenant de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, au moyen de la connaissance. Et vous vous souvenez, nous avons prié ici, mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc, nous avons besoin de la connaissance exacte, effectivement. Et vous vous souvenez aussi, dans les scènes d'Écriture, je pense que quand nous lisons, quand nous sommes là, vous avez la grâce de pouvoir recevoir la parole de Dieu et la bagarre, la garder, effectivement. Dans les livres des Hébreux, toujours... Je pense que cela est écrit effectivement, lit. je pense qu'on peut peut-être le lire encore dans le livre des Hébreux, qu'on puisse le trouver, hein, c'est cela, nous avons lu probablement la fois passée, ou... et voilà. Hébreux voilà. au chapitre 8, vous vous souvenez Mais voici, verset 10, hébreux 8 verset 10, il dit mais, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, vous vous souvenez après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Vous entendez cela Et je serai leur Dieu, vous vous souvenez Amen. Et ils seront donc... Euh... Alors, verset 11, qu'est-ce qu'il dit Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous ceux... Est-ce que vous comprenez cela Il dit que c'est cette connaissance-là. Que le Seigneur veut que nous puissions tous avoir la même connaissance, mais la connaissance, effectivement, qui est donc selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes, pas la connaissance qui vient de notre intelligence, ou la conception qu'on peut arriver à saisir les choses, mais que nous les saisissons par l'esprit. C'est pour ça qu'effectivement, qui dit, mais aucun Seigneur à son frère. Car tous me, me connaîtront. Ce qui fait savoir ici, effectivement, aussi, alors, vous remarquerez que dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 3 que nous lisions, Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Parce que je pense aussi que vous vous souvenez, n'est-ce pas Lorsque nous avons lu, oui, bien sûr, vous vous souviendrez quand je les citerai. Quand nous avons lu avec vous, dans les livres de Jean, au chapitre 6, il dit, ils seront tous enseignés. Est-ce que vous comprenez C'est cette connaissance que Dieu veut que nous puissions avoir. Où Dieu lui-même nous enseigne, Dieu lui-même nous amène à la position où nous devons nous trouver. C'est pour ça, frère et soeur, il y a beaucoup de frères, beaucoup de gens qui, qui, qui, qui pensent que c'est le problème... De, ils ne comprennent pas, quand nous, nous disons qu'effectivement, il nous est absolument nécessaire. Et, et ce n'est pas même nous qui le disons, mais le Seigneur lui-même nous dit cela dans les scènes d'Écriture. Il dit mais, que c'est lui qui a des oreilles. Entendre pas ce que l'effet s'est dit. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est pas pour faire la musique, mais c'est important pour toi et moi. Parce que notre destination est plus importante que ce que vous pouvez imaginer. Que c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pour ça qu'il a dit aux, aux okay. ses disciples, il dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Donc, si nous ne comprenons pas toutes ces choses-là et que nous restons simplement à pouvoir privilégier notre connaissance naturelle, c'est à ce moment-là qu'effectivement, que nous ne pourrons jamais atteindre donc, le, but, le but pour lequel le Seigneur nous a donc appelés, parce qu'on nous dit que c'est lui, le Seigneur de cité, qui suscite donc la foi, et qui l'amène aussi à la. Ah oh oui, comme nous l'avons entendu, car il était pensé à la loi. Ça, c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 10, hein, à rapport avec la, la perfection, donc, pour les assistants de ceux qui écoutent, n'est-ce hein, pas? Hein. Donc, par la, par la grâce de Dieu. Nous, alors, nous revenons dans 2 Pierre, chapitre 1, nous avons dit, chapitre 3, chapitre 1, chapitre 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, il faut que nous puissions connaître effectivement et de la bonne manière c'est lui qui nous a appelés est-ce que vous comprenez donc nous connaissions parfaitement le connaître parfaitement qui il est effectivement pour toi et pour moi c'est vrai que nous connaissons nous connaissons donc son nom ah. Vous, vous savez, dans le livre de Jacques, je pense, il nous a dit, ah, tu crois qu'il y a un seul Dieu Ok. Et il nous dit, la dit, puis les démons le croient aussi. Et eux, ils tremblent. Parce qu'il y a un seul Dieu, on dit bien que tu, tu, tu, tu, tu ne pas qu'il y a trois dieux. Tu crois bien qu'il y a un seul Dieu. Donc les démons, ils croient aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est vous qui vous fourvoyez avec trois. Vous savez ce que ça veut dire, vous voyez C'est-à-dire, vous vous amenez à mélanger avec une confusion confusions. On vous met de flou avec les trois. Vous comprenez Mais on nous dit bien qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. Vous comprenez cela, non Ils savent qu'il y a un seul Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais vu deux dieux dans les ciels. Ce sont des anges, frères, s'il vous plaît. Déchus Ils savent que c'est Dieu, ne peut pas mentir car il, il est impossible que Dieu mente. Ils savent. Parce qu'il n'y a pas de mensonge, même pas de single. En Dieu notre Seigneur. Parce que c'est lui qui est le père du mensonge, c'est Satan. Donc entre Dieu et Satan, il n'y a pas de relation. Comme entre la lumière et les ténèbres. Je prie pour vous qui m'entendez qui me regardiez. Parce qu'un jour, nous quitterons cette terre. S'il vous plaît, nous, nous préparons parce que nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons rentrer chez nous. C'est pour ça qu'il nous est important de prêter attention. C'est la raison pour laquelle nous, nous prenons plaisir à pouvoir avoir un rassemblement même avec deux ou trois. On prend plaisir parce que la nature d'un fils de Dieu, même s'il si ne cherche pas à pouvoir le faire, mais c'est toujours accomplir la volonté de Dieu. Nous continuons. C'est pour ça que il n'y a pas de plainte. Comme je l'ai dit toujours autrefois, les peuples qui se plaignent toujours, qui murmurent, ils n'ont pas la nature des dieux. Toi qui te plains toujours, qui murmures effectivement, je le répète encore, je ne sais pas pourquoi on me dit, mais je le répète encore, il faut que vous puissiez comprendre, un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peuvent pas murmurer, ni se plaindre. Parce qu'en lui, cette racine d'amertume, a déjà été enlevé. Tout est déraciné, mon frère. Mais si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle... Oui. Les choses anciennes sont... passées. que Dieu te bénisse, ma bénévole oui. sœur. C'est ça que nous devons comprendre parce que si vous regardez, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir être mis à part, comme disait une prix, et puis -pri, pri rassemblé et mis à part pour que nous soyons un peuple saint. saint. Vous vous souvenez dans Deutéronome, chapitre 28. Toutes les nations, tous les peuples verront que tu es un peuple saint. Ils te craindront. C'est écrit, non Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Oui, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Ils te craindront parce qu'ils voient que tu es un peuple saint. Vous savez que le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, vous sanctifie. Et que Dieu vous bénisse pour avoir compris ça. Parce qu'il a dit, sanctifie le pas. Ta parole est, c'est biblique. Si nous comprenons ces choses-là, les démons s'enfuiront. Notre force est dans la parole de Dieu. C'est important parce que c'est pour ça que Satan combat toujours que la parole de Dieu ne soit pas prêchée dans son intégralité. Il voudra toujours, effectivement, qu'il y ait un peu de mélange, des sentiments charnels. Oui, monsieur Parce que l'homme est ainsi. Mais Dieu veille, effectivement, pour que sa parole demeure. Voilà pourquoi il a donné un vrai prédicateur. Ah, nous l'aimons beaucoup. Hein. Que Dieu te bénisse. Nous l'aimons tellement que nous le voulons tous les jours. Le vrai prédicateur. Quand il parle, quand il prêche, oui. les hommes disent, mais, mais, mais, mais, oh, dit, mais, oh, c'est pas possible, il dit, mais, mais, jamais homme! Alléluia! Alléluia! Oh oui! Même pour ce que l'on peut penser de nos oui. frères. Oui, ah! C'est vrai! Oui. Jamais homme! Oh, N'a parlé comme. Ah oui! Ah oh, oui! Ah oh, oui! Ah oh, oui! Ah oh, oui! Gloire à Jésus, notre Alors quand on les laisse descendre, c'est le jour qu'on pire à parler. Oh, homme, oh, frère! Il dit, ça, c'est pas la voix d'un homme. C'est toujours ce prédicateur-là qui a trouvé bon de prolonger ce jour. Que Dieu te bénisse dans ce vase-là qui s'est consacré. C'est pour ça que Pierre, quand il arrive chez Corneille, il ne sait même pas parce qu'on bénit l'homme. Non, il ne sait même pas ce qu'il pouvait faire. Et puis, il ouvre la bouche, le prédicateur prend la parole. Alléluia! Gloire à Jésus. Quand il a prêché le Saint-Esprit, descendu. Paul le dit, j'ai même surpris moi-même. Moi eh bien, oui. C'est ça que nous désirons, C'est ça que nous cherchons, effectivement, parce que il veut que son peuple, parce que c'est sa volonté. On peut faire tout ce qu'on veut. Les diables peuvent s'y liguer avec... C'est pour ça que j'ai dit, nous, nous devons chanter les chants des signes tous les jours. Que je marche en boitant. Je l'ai louerai. Ah oui. Frère, que j'ai un problème, que j'ai vu ceci, cela, je l'ai louerai. Bien sûr, encore avec une voix élevée. Alléluia. Jésus est bon, mon frère. Il sera toujours bon, mon frère. Oh, Jésus est grand. Frère. Nous, nous, pourrons, nous sommes groupes pour ne pas voir la défaite, frère. Les démons, ils sont des incrédules. Ils penseront que vous aurez la défaite. Vous n'aurez pas la défaite. <applaudissements> Alléluia. Parce que Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. <applaudissements> Problème avec l'administration. Écoutez bien. Administration et ça et ça. Il a vaincu le monde. <applaudissements> tu manques de papiers, tu vas les avoir. <applaudissements> Alléluia. J'étais sans papier mon frère. Gloire à Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de défaite. Même si ça dure des années, la victoire est toujours là parce que je resterai toujours dans sa parole, dans sa promesse. Alléluia. Il est vivant, notre Jésus. Les démons doivent s'enfuir, mon frère. Bien sûr que oui. Oh, oh frère, il n'y a plus de place ou le temps pour pouvoir dormir, être là, je ne sais pas ce que... Non, non, non, non. C'est le temps il dit que je me lève, je tiens l'étendard, je marche avec lui. J'ai vu la promesse qu'il m'a faite à moi. Alléluia. Oh je ne mourrai point, mais je vivrai. Je rencontrerai le Seigneur de l'éternel. Alléluia. Gloire à Jésus, je réussirai. Oui, monsieur. Oh, frère et soeur, il est mort, il est mort, il est ressuscité pour ta victoire à toi, qu'elle soit manifeste. Alors pourquoi pleurer, mon frère Pourquoi gémir mais mets-toi à genoux, il est vivant. Alléluia. Jésus, qui est notre Seigneur, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, lévons-nous, frère. Oh. Alléluia. Il est vivant, notre Dieu. Il est bon. Il est glorieux. Jésus est vivant. Tendre Père et précieux, sauveur. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Parce que tu es réellement notre puissance. Notre foi, béni, mon Père Saint-Dieu. Notre réveil, c'est toi, mon Père Saint-Dieu. Oh, que ton peuple est fort. Que ton peuple est victorieux, mon béni, mon Père Dieu. Ton sang qui a été versé. C'est pour qu'il soit fort, mon béni, mon Père Qu'il soit béni, mon roi. Sois glorifié, mon sauveur. Oh, béni sois-tu, mon sauveur. La victoire qui triomphe de ce monde, mon ben, de Père Saint-Dieu. C'est notre foi en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dans ses promesses, mon ben, béni, Père. Loué soit Jésus, mon roi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté, mon Sauveur. Oh. Alléluia. Alléluia. Tu es vrai, mon Sauveur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à ton nom, mon béni, mais Père Saint-Dieu. Oh, ton peuple doit revenir à toi parce que tu es réellement Dieu. Tu es au roi. Seigneur, nous ne pouvons plus continuer à jouer, mais tu as donné la victoire et la puissance à ton peuple. Louange à l'éternel, notre Seigneur Jésus. Oui, tu es. Je te supplie, je te remercie. Oh, Jésus, ton peuple doit être conscient ce qu'il possède, mon béné, mon Père, oh Dieu. Sois exalté, mon sauveur. Merci. Merci, sauveur. Merci pour ton amour. Oh, Dieu. Merci. Oh. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté et soit glorifié, Seigneur. Nous continuons, nous persévérons dans ce que tu nous as dit, mon sauveur. Ah, oh, nous sommes heureux, Père. Souviens-toi de ceux qui sont malades à l'été, mon béni, Père Souviens-toi de ce peuple qui, à la fois, qui persévère, mon béni, Père Dieu. Oh Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui reculent, mais nous sommes de ceux-là qui avancent avec foi et détermination. Dans toutes les circonstances, mon mon Père Saint-Dieu. Oh Dieu, tu oh es dans l'étendard, mon roi, et glorifiant ton Saint-Nom et chantant toujours les sons de Sion, déclarant combien tu es merveilleux, combien tu es grand, mon Seigneur. Aide-nous encore en ce jour, Père. Merci. Pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es, mon mon Père oh Dieu. Merci pour ce que tu feras encore, savantage mon roi. Oh, Jésus Christ, tu ne faillis jamais, tu ne failliras jamais. Je t'aime, mon Jésus, merci. Oh, que les âmes abandonnent et nous n'abandonnerons jamais. Nous persévérons, mon béni, dans le combat, dans les difficultés, mon bénémoine, Père Vissant, toujours. Nous chanterons plus que vainqueurs. Béni soit ton Seigneur. Gloire à toi. Par la victoire tu nous as acquis à Colgota, mon béni, mon Père. Merci, sauveur béni. Nous sommes conscients et heureux de pouvoir réellement te voir à l'œuvre encore, mon Père. Sois adoré. Et aujourd'hui, et demain, Seigneur. Et après-demain. Oh, nous t'adorons toujours nous te servirons, mon roi. Notre vie, notre âme, ce que nous sommes. Seigneur, sera toujours à ton service. Sois béni. Oh Jésus. Nous t'aimons pour ce que tu es, Seigneur Jésus, pour nous. Nous t'aimons, Père Saint-Dieu, parce que tu es notre sauveur. Notre ami fidèle, mon béni, Père Saint-Dieu. Notre maître béni, Père Dieu. Notre Seigneur dont nous avons du respect la crainte aussi et la considération mon roi oh nous te supplions de, de regarder ton peuple mon béné du sang de nous accorder la grâce de pouvoir vraiment être un peuple que toi tu t'es choisi oh Dieu que tu travailles dedans et qui accepte bénéfice Dieu d'être Modélé d'être mon lié, bénévole oh Dieu, changé par toi, mon bénévole Patibissant, et transformé ben, Patibissant en, en traitement. Oh, tu es le divin potier, mon bénévole Patibissant, Dieu, la forme que tu veux, c'est là que nous attendons de ta part, mon roi. Nous ne voulons pas que tu fasses de nous ce que nous voulons, Père, mais que tu fasses de nous ce que toi tu veux de nous, mon ben, bénévole Patibissant. C'est ton peuple à toi, mon ben, bénévole oh Dieu, qui tient en cet endroit, à différents endroits, bénévole Patibissant, en, oh Dieu. Oh, Dieu est comme un accord de tout son corps à ce qu'il veut, ce que tu règnes. Ce qui veut, c'est que tu prennes possession de lui, bénémoine Père Oh, Ah, nous voulons nous séparer de ce monde, mon béni, mon Père oh Dieu. Et tout ce qui est dans ce monde, mon béni, mon Père et avancer véritablement avec toi. Glorifiant ton nom. Louange à toi. Père, nous revenons à toi de tout notre cœur, mon Soba. Merci, Soba. Oh Dieu, tu veux un peuple sans, mis à part. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci. Merci. Gloire à toi. Merci, Sauveur. Merci, Sauveur. Oh Dieu. Merci, Sauveur. Louange et honneur à Jésus-Christ, mon sauveur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. Merci pour ce que tu feras, mon sauveur. Oh. Le diable nous a tellement suscité des choses à gauche et à droite, des occupations, des préoccupations qui nous empêchent même de pouvoir te voir, mon sauveur. Nous voulons mettre cela en dehors. Père on veut revenir, pas à toi, à t'adorer, à te glorifier, Père oh Dieu, pour que la victoire, oh Dieu, la joie. L'église, béné pas Dieu, d'un peuple qui connaît les sons de la trompette, mon roi, qui connaît son Dieu et qui marche au rythme de la parole divine, mon Béné-Pas-Tébissant, Dieu. T'as regardé à gauche et à droite, mon pas dont l'âme est tournée vers toi, mon béné pas Seigneur. Oh, nous voulons abandonner toutes ces choses, mon roi. Oh, Dieu, c'est qui passion de nous appelle de voir tes voix, Seigneur. Nous revenons à toi de tout notre cœur, mon mes pas Dieu. Oh, Dieu, comme un seul homme, mon béné pas avec la foi le de voir tes Merci parce que tu as fait des promesses. Nous le croyons, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Nous allons jouer à toi pour notre victoire, mon Merci. Merci, savoir. Nous chanterons. Merci. Oui, Père. Jésus-Christ, mon roi. Nous voulons plus, mon bénémoine, Père Saint Dieu. La vie est complètement changée. La nature, Père pas son Dieu, le cœur et l'âme. Parce que c'est là ce que la Bible existe, mon bénémoine Père, au Dieu. Nous te voulons davantage, mon bénémoine Père, au Dieu. Dans l'intérieur, mon bénémoine Père, au Dieu. Que la vie, mon ce Père, soit manifeste, Père. Aie pitié de mon frère et pitié de ma soeur, nos enfants, nos petits enfants, mon bénémoine Père, au Dieu. Au Satan, cherche à pouvoir les éloigner de toi, mon bénémoine Père. Mais que toi, au nom de Dieu, mon bénémoine Père, au Dieu, qui ramène, mon bénémoine Père, au Dieu, par la main puissante, mon roi, tu arraches, mon bénémoine Père, au Dieu. Satan ne peut rien faire parce que nous avons la victoire, mon bénémoine Père, Amen. Tu ne m'as pas puissant Dieu, tu es réellement le Dieu qui nous a donné cette grâce, Père. Tu béni, soit ton Saint-Nom. Oh Dieu, tu nous as donné cela, Père, à persévérer, à pouvoir te servir encore davantage. De louer, Père, l'Orient avec le monde, Père Saint-Dieu, mais tout certainement avec toi, pour pouvoir te servir. Il s'agit de ce peuple-là, et toi-même, tu t'es acquis. Oh, qui effectivement tu as donné ta vie, les sangs que tu as versés. Tu as dit chercher, Pabéma, le royaume, le Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous se donné donc par-dessus. Aide-nous, Pabéma, à nous fixer sur toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, rien que ta parole, mon roi, pas autre chose. Rien que ta parole et ta vie, rien que l'obéissance, mon roi, la soumission et. La mise en pratique de croire et démontrant que nous te croyons, que nous t'aimons, c'est quand nous obéissons à ta parole, mon roi. Oh, je t'en supplie, mon roi, et pitié par, et redresse-nous, Père Saint-Dieu. Toi as dit quoi, que ce qui est boiteux soit redressé, raffermi, mon bénéfice, Père, Père Saint-Dieu. C'est cela que nous te demandons, Père Saint-Dieu, et le cœur ramené puissamment à toi et pouvoir te servir. Merci. Merci, sauveur c'est un, un jour de grâce. Oh, nous ne voulons plus avoir des aventures avec des gens qui parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Oh Dieu, qui veulent simplement faire des choses qu'il ne fallait pas, mon bébé, mais pas sans, mais dans ta parole à toi. Nous voulons le Saint-Esprit, la vérité Père oh Dieu, qu'elle soit prêchée par ton Saint-Esprit. Nous voulons cela, nous prions à ce que vraiment, Père, oh Dieu, la chair puisse s'en aller. Mais que le Saint-Esprit puisse prendre vraiment le contrôle davantage, mon roi. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, mon roi. nous avons servi trop le monde, trop nos passions, trop ce que nous pouvions imaginer, Père son Dieu, en minimisant ce que toi tu es alors que ce que toi tu dis es, est plus important, Père, que tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir, ce qui est visible là, passera, mon bénéme, Père, c'est au Dieu, mais l'invisible demeurera, mon bénéme, de Père, c'est au Dieu. C'est pourquoi Moïse avait l'égard fixé sur l'invisible, Père, Dieu, et ton peuple, à toi, l'égard fixé sur l'invisible, c'est toi, le Dieu, qui seront aussi visible. Sois béni, Père. Merci encore pour ce moment. Merci pour ce temps, et nous voulons vraiment revenir à cela, et comment ce temps-là, comment ce moment-là, où ce peuple-là, était vraiment attaché à toi, mon béni, mon père, même si faut avancer avec deux ou trois, c'est cela que nous désirons, Père au oh Dieu. Oh Dieu d'Abraham, notre Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, mon sauveur. Je t'en supplie pas Nous ne voulons plus la comédie de passer à gauche et à droite. Nous voulons rester vraiment fermes, comme tu as dit, par notre vie, par en notre endroit, mais là, Jérusalem, dans la chambre haute, mon bénémoine, Père sans dieu C'est là qu'il devait s'attendre d'être Dieu. C'est le lieu qui devait être, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Par Saint-Marie, pas de mission, Dieu. Par un autre endroit, mon béni mais pas de mission, Mais là où tu l'avais placé, Seigneur. C'est à cela aussi que nous voulons nous retrouver, Seigneur. Recevoir de ta part, mon béni Père de mission, Dieu. Être conduit et éclairé. Là où le Saint-Esprit se trouve. Merci. Merci, Sobaré. Merci pour ta bonté ta grâce. Nous te voulons. Merci. Parce que tu es vivant, parce que tu es glorieux mon sauveur. C'est ta victoire que nous célébrons, maître dieu Ta résurrection que nous glorifions. Nous glorifions dans cela mon bien dieu notre maître. Alléluia, il est vivant. Il est ressuscité. Que ton nom soit béni, Père. Oh, nous te célébrerons tous les jours parce que ta résurrection est une grande victoire, mon roi. Oh, Jésus-Christ, mon roi, et nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui, Père Dieu, parce que tu vis, mon Seigneur. Jamais nous pouvons dans la défaite, mon bénévole Père Saint-Dieu, notre maître est vivant. Notre Rédempteur est vivant. C'est pour ça que vous crié, il avait raison, Père Dieu. Il a eu cette grâce de connaître la vérité, Seigneur. Tu t'es révélé à lui. dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et qui s'élèvera. Il avait cette espérance, mon bébé Père Saint-Dieu. Et c'était la vérité, Seigneur. Nous en sommes témoins aujourd'hui, Père. Oh, pour cet homme qui a cru à tellement. Des centaines d'années au Seigneur Père du Bisson Dieu, passant des années, mon bénémoine Père du Bisson, aujourd'hui nous pouvons dire qu'il avait raison, mon de Père Bisson, dieu Il avait raison de crier dans son temps, que mes paroles soient écrites avec un burin gravé dans le roc. Oh Dieu du ciel un homme pouvait arriver à pouvoir déclarer tes téchons, alors que personne, Dieu, il n'avait pas vécu cela comme nous, nous l'avons vécu aujourd'hui, Seigneur. Et à nous, quelle serait notre foi aujourd'hui, pas du En toi, mon béni, mais pas du Job est mort dans la foi, mon ne me pas du Avec une assurance, mon béni, mais pas du Oh, Dieu, ben, de... il me prend avec un béni, gravé dans le roc. Oh, Jésus Christ, mon roi. Et nous nous t'avons expérimenté. Dieu est vivant. Réciter aussi, mon bénémoine Seigneur. Pardonne-nous, mon bénémoine Père Tubissant. Le Pardonne les phénomènes nous mon cœur, Père dieu de notre foi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Pardonne-nous, oh Jésus-Christ, mon roi. Viens nous aider encore davantage, mon roi. Que ton peuple là, puisse réaliser la grâce que nous avons, Père. Merci. Tu pouvais t'arrêter là-bas en Israël, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Tu pouvais t'arrêter là-bas, mon somme, mon bénémoine, Père Tubissant. Oh Dieu, mais que tu as accompli quelque chose de tellement si grand. De deux, tu n'en as fait qu'un, Seigneur. C'est pour ça que l'évangile nous est donc parvenu aujourd'hui. Oh, tu as pu prendre et saisir des hommes, pas du tu étais choisi pour que la parole divine, pas du Dieu, ces témoignages glorieux de ta résurrection nous parviennent aussi, nous qui étions des païens, qui étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être, pas du Dieu, dans la joie, nous sommes aussi la possédée d'Abraham. Jésus, mon roi! Ta puissance est sans limite, mon roi. Ta parole est la vérité, Seigneur. Celui qui doute vraiment du malin, Seigneur. C'est vrai, un fils de Dieu croit ta parole à toi. Il revient, il s'accroche. Et il désire tellement, Père être il s'accrocher à toi. Il va mettre en, place, en pratique, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Nous combattons contre les démons, mon Père Saint-Dieu. Nous avons la victoire sur les démons, Père Saint-Dieu. Sur le péché, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Saint Parce que tu as vaincu tout père. À toi la gloire. à toi l'honneur la puissance de la victoire, sur la maladie aussi passant sans Dieu, surtout Seigneur, tu nous as donné vraiment la victoire. Merci, merci, Aide-nous, Père, à croire, à réaliser que, effectivement, que tu l'as fait. Tu as fait cela, parce que, lorsque la voix est entière est tellement forte, parce qu'il crie à une voix forte, « Oh, Père Bisson, qui est digne !» de pouvoir venir même regarder les livres et perdu d'ouvrir, de briser les seaux, personne. Sur la terre, dans le ciel, sur la terre, personne n'était trouvé digne, mon roi. Je te remercie, mon Père. Tu as vaincu, on a dit, mais les lions ont été Il a vaincu. Donc tu as tout vaincu, mon roi. Et nous sommes bénéficiaires de cela. Nous sommes heureux, mon mon Père Dieu. Ni la maladie, ni la mort. N'a plus de voir sous ton peuple, mon roi, mon Père de Dieu. Parce que tu as tout vaincu, mon roi. Louange et honneur à toi. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux, mon sauveur. C'est pourquoi nous chanterons toujours les chants de Sion, Nous chanterons la gloire de tes œuvres, mon béni, mes Parce que l'Écriture dit que tes œuvres te loueront, ô éternel, mon Nous sommes témoins de cela. Si les autres ne peuvent pas te louer, nous sommes témoins. Notre bouche ne peut pas se fermer mais le Père au dieu Parce que nous savons qui tu es Père. Dans la maladie, tu es notre guérisseur, mon roi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu as fait qui, mon roi Tu es venu pour libérer les captifs. Tu as donné ta vie, mon roi. Pour que ma soeur, mon frère, soit libre. Alléluia mon roi, oh tu es la victoria de Golgotha, à la croix tu as dit tout, tout, tout est accompli mon roi, alléluia merveilleux est ton Seigneur, mon roi. On ne peut pas rester insensible, mon roi. Il n'y a aucun démon, Père. Il n'y a aucun démon qui peut empêcher ton Père de ne pas être Il n'y a aucun démon au nom de ne pas être Dieu. Tu es vivant, mon roi. Tu libères, tu remplis l'esprit de ne pas être subissant. Tu fortifies, mon béni et mon Père, oh Dieu. Tu l'as dit, tu l'as dit que tu le feras et tu le fais. Alléluia, oh Jésus. Tu as vaincu la maladie, Père Saint-Dieu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché, Seigneur oh Dieu. Tu as tout vaincu, mon Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Tu as vaincu le monde. Alléluia. Ta victoire. Nous l'avons, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Merci pour ta victoire, mon roi. Alléluia. Tu es vivant mon Seigneur, tu es glorieux, merveilleux ton Seigneur mon Roi, nous avons reçu ta foi toi mon Sauveur, Alléluia, merveilleux, oh gloire à Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Hier, yeah. aujourd'hui, éternellement, mon roi, tu sauves encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Tu libères encore aujourd'hui. Tu es venu pour libérer les captifs. Je t'en suis reconnaissant. Satan, tu as été vaincu. Il n'y a aucun moi qui parle avec toi. Toi, démon, tu as été vaincu en Golgotha Alléluia! L'État mort! Il a dit vainqueur! Il a vaincu la mort! Gloire à Jésus! Il a dit, je tiens les clés du séjour de la mort et de la mort! Gloire à Jésus, mon Oh, nous sommes heureux, Seigneur! Plus que vainqueur, maintenant nous sommes Nous marchons avec assurance! Et certitude, mon roi. Oh, que cette victoire, Père Saint-Dieu. La victoire et la puissance soient déployées dans ton peuple à toi, béni, mon Père Saint-Dieu. Parce qu'il est à toi. Tu l'as racheté, bénémoine. Tu as payé le prix, mon roi. Un peuple racheté. Mis à part, Père plus de du sang. Plus esclave de maladie. Plus esclave des démons. Mais un peuple libre. Seigneur qui prend sa liberté, Seigneur. Tu es venu libérer les catifs au nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Merci, Soba. Merci, mon père. Tu es roi et tu domines. Tu règnes, mon bénévole -père, père Dieu. La crainte est due, le respect est dû, Père. Ben. L'honneur t'est dit, Père tu Dieu, qu'il n'y ait plus de désordre dans un frère ni dans une sœur, mon béni, aimé Père Dieu. Oh, ton peuple, à toi d'être un peuple Père Tu puissants sang, mis à part, mon Père, Père tu Dieu, mettant sa vie en ordre, mon bien-aimé Père Dieu, pour ta gloire à toi, parce que tu être notre Père Tu Dieu, dans les temps dans lesquels toi tu veux vivre, Père. Alléluia, sanctifié, c'est vrai, Père. Gloire à toi, et honneur à toi dans la pensée, dans la conscience, dans le subconscient, dans la mémoire. es les dieux. Oh, dans chaque lieu, qui soit béni Père, oh Dieu, que ta présence, il soit bien aimé, Père, oh Dieu, pour le ramener, Père, tu sens, à cette sanctification, avoir l'autorité, la puissance, c'est ton peuple que tu as racheté, Père, qu'il vive pour ta gloire. Louange à l'éternel, notre Dieu. Oui, Père. Merci, Sauveur, de conduire ton pour le Père, bras puissant. Merci parce que tu es vivant. Oui, gloire à toi. Honneur à toi. Merci, merci pour pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es en train de faire encore, mon Sauveur. C'est un travail de ton esprit saint dans nos cœurs, notre intérieur, mon roi. Travaillant, -tu besoin, et arrachant tout ce qui n'est pas ta gloire. Dans ce peuple qui est à toi, mon soeur. Nous croyons aussi. Oui, mon Père, je t'aime, je te remercie. Oh, ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus pareil. Ta maison est une maison de prière. Une maison, Père Tibissant, oh Dieu. Où ton peuple est consacré à la tes débère Oh Jésus, il faut un nettoyage, mon roi. Complètement nettoyer, Père Saint Dieu. De toutes ces habitudes qui ne sont pas conformes, de toutes ces choses qui ne sont pas justes. Oh, nous voulons revenir à la justice de Dieu. À la sainteté à l'obéissance. Seul un peuple saint doit entrer, Seigneur. Mis à part. Ta gloire, je te remercie. Jésus-Christ, mon roi. Oh, revenir. Oui, par Alléluia. À la sanctification, à l'adoration pure et vraie. Tu es vraiment vivant mon soir. Tu as dit nul impur n'y passera. Seul seul le, le racheté de, de, de l'éternel y passeront. Sous ce chemin, un blessant ne pourra pas s'égarer parce que est allumé à soir. Oh, Jésus-Christ, on appellera l'éternel notre justice. Je te remercie, Père. Prends le contrôle de ton peuple, de ces lieux, Père. C'est ton endroit, mon bénévole, Père saint Dieu. Nous ne sommes pas intéressés à ce que les hommes pensent ou disent ce qu'ils penseraient de nous, Père saint Dieu. Nous sommes intéressés par toi. Ce que tu diras Ce que tu feras ce que nous ferons Ce que tu diras C'est ce que nous obéirons Tu es la parole Merci Pour ton amour et ta bonté Merci C'est encore un jour de grâce Comme tu l'as dit Nous voulons saisir cette occasion Que toute souillure soit au milieu de ton peuple, mon roi. Toutes ces choses immondes, Père Saint-Dieu. Je te demande cette grâce, mon Père. L'obéissance dans ta maison. Oh, Père Saint-Dieu, parmi tous ceux qui sont à toi. Saint-Été à l'Éternel, mon sourire, Père Saint-Dieu. Oui, Père. Merci encore. Je te demande grâce, mon pour... roi. Éloigne la souillère, éloigne cela au loin, Père Dieu. Puissons te servir dans la sainteté, Père saint Je te remercie. Je te loue de tout mon cœur, cela, Père. Rétablis ton peuple à la bonne santé. Oui, Père, tu as dit que je veux que tu prospères et que tu puisses être en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Oui, Père, c'est ce que tu veux pour ton peuple, moi. Mmh. Sois béni. Sois exalté par Dieu, que tout soit purifié, les canaux Père en Dieu, purifiés dans les habitants des choses perçées en Dieu, pour que ce soit un peuple saint, mis à part pour toi, l'obéissance, le respect, la considération des choses qui sont de Dieu, Père. Prends le contrôle pour moi, dans leur maison, dans différents endroits. Oui, seront que ton ange à toi, Saint-Esprit, puisse nous rappeler qui qu'ils sont, Seigneur, même dans les pensées les plus profondes, mon béni, mes pas de toujours la droiture. Je te demande grâce. Pour voir très certainement pour tous nos besoins oh Jésus Christ mon roi je sais, je te remercie d'avance d'ici pas parce que tout ce que nous devons donner à qui que ce soit, ce sera donné perdu, enfin que nous vivions dans la paix, mon même pas sans Dieu oui Père, je t'en suis vraiment reconnaissant sois béni sois glorifié Père et que ton peuple soit dans la paix qu'il vive à te servir, Père saint Dieu, pour voir, pour euh, leurs besoins aussi financiers, matériels, Père Dieu, afin qu'ils puissent te servir dans la paix, Seigneur, et surtout que leur cœur ne soit attaché qu'à toi, sois béni. Merci, merci Père, nous te remercions parce que tu as toujours démontré que tu étais notre Dieu, et que tu l'es, Seigneur. Que tu as toujours pourvu dans tout le moindre détail. détails. J'ai t'en te remercie, Père. En cet endroit, Seigneur, nous avons eu des épreuves, mais tu as toujours été là. Tu as toujours pourvu pour mon frère et pour ma soeur, tu pourras toujours, Père, parce que tu es vivant. Notre désir, c'est simplement nous tenir devant ta face, mon roi, te glorifier pour tout le bienfait. Nous rappelons tout le bienfait que tu nous as fait, Seigneur. Comme le cantique l'a dit, compte le bienfait de l'éternel. Tu ne devais oublier, oublier aucun de tes bienfaits, Seigneur. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Ce n'est pas aujourd'hui, mon bénévole Père Pères, Dieu. Alléluia. Oh Jésus, tu l'as toujours fait, mon Père. Oh Jésus, mon roi. Personne ne peut dire que tu n'as pas fait. Tu as toujours fait cela, mon roi. Pour voir que tu as toujours pris soin de ton peuple, mon roi. Dans tous les moindres détails, mon bénévole Père Saint-Dieu. Il n'y a rien qui leur a manqué, mon pas Père du Saint. Des guérisons, tu l'as toujours fait, mon roi. Délivrance, la même chose, mon bénémoine, pas de puissant Dieu. Des maisons, tu as donné. Des voitures, tu as donné. Travail, tu as donné. Oh Jésus. Des guérisons, tu as toujours donné, Père. Qui peut se plaindre en cet endroit Qui peut se plaindre que tu n'as jamais rien fait Nous n'avions rien, Père mon dieu nous n'avions rien, Père Bichon. Nous étions des locataires, mon roi. Tu as toujours fait, tu as pourvu. Au-delà même des pensées des hommes, mon roi. Oh Jésus. Tu es Dieu, mon roi. Je t'aimerai. Je vivrai pour toi, mon roi. Tu as toujours pris soin de mes enfants de ma femme. Tu as toujours pris soin dans le moindre détail, mon roi. Il n'aura manqué jamais de rien, Père. Tu n'as abandonné personne, mon sauveur. Qui peut se plaindre, mon roi. Tu as toujours fait. Merci, mon sauveur. Oh, Jésus. Tu mérites plus que l'adoration, mon roi. Tu mérites tout, mon Seigneur. Ma vie et mon âme t'appartiennent, Seigneur. Tu mérites tout, Seigneur Jésus. Oh, Dieu d'Abraham, tu es merveilleux. Mon sauveur, gloire à toi. Je te remercie, mon Seigneur. Pardonne-moi. Le roi du honneur à toi. Tu as pris soin même des orphelins. Tu as pris soin de tout le monde, mon Père Saint-Dieu. Personne n'a été mis à part, mon roi. Personne ne peut se plaindre. Les orphelins, tu en as pris soin. Seigneur, tu leur as donné des maisons et des familles, mon Père Saint dieu Dans tous les domaines, mon roi. Les chômeurs, tu as donné du travail, Seigneur. Jésus, je t'aimerai toujours, mon roi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Aucun homme ne peut faire ce que tu fais, Seigneur. Un homme ne fatigué, mon bien Seigneur Jésus. Mais toi, jamais, il se voit venir. Je te remercie. Merci. Merci, sauveur. Gloire à toi. Tu mérites d'être aimé, mon Jésus. Dans toute notre marche de la vie que nous avons. Tu le mérites, mon sauveur, béni. Un peuple qui doit être reconnaissant toi, mon sauveur. Oh Jésus. Tu as toujours tout donné, tu as toujours tout fait aujourd'hui nous recevons ta part merci merci merci merci divin, je te servirai, même si les armes t'abandonnent, je louerai ton sein, mon roi Tu as toujours été là pour chacun de nos pères. Et c'est vrai, mes soeurs, tu mérites d'être aimé, Seigneur. Tu mérites que nos cœurs soient droits. mon Merci. Mmh. Ce que tu es, je t'en suis reconnaissant. Mais non, il Nous n'avons plus, plus rien à voir avec les hommes. C'est terminé. Nos regards fixés sur toi, par la hommes te ramener à toi, être toi, Bon. Oh. la crainte c'est le lord tes dieux merci oui sauveur béni merci oh ah, oui tu l'as fait merci oui, vivre c'est vrai merci c'est le miracle mon roi à toi, ton amour, passe Dieu, c est et sans limite, mon oh, roi, wow. je t'aime, mon sauveur, je te remercie. C'est vrai, cet amour est, est tellement si grand, il est tellement si grand. Oui, c'est vrai, sans fin, Oui. Merci, oh mon Dieu d'amour, merci pour la bonne santé, merci pour la joie et l'allégresse d'être à toi, de vivre pour toi, de mourir pour toi, mon sauveur. C'est sera ce que nous sommes. Pour ton nom à toi, mon sauveur. Pas pour quelque chose d'autre, pas sans dieu Rien que pour ton nom et ta gloire, merci. Je t'aime, mon Jésus. A toi la gloire, l'honneur et la puissance et la victoire. Merci. Aujourd'hui, Père, saint Dieu, tourner vers toi, comme tu es dans ta parole à toi. Si mon peuple, a, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai dessus. C'est ce que nous avons fait, Sauva. Tu as vu nos cœurs, mon mon Père. Nous nous sommes humiliés devant toi. Maintenant, exauce ton peuple, mon roi. Souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de nos enfants, nos petits-enfants. Que tous ensemble, Père, ce peuple qui est à toi, entends le prière mon roi. Entends les désirs de leur cœur. Que tous les problèmes, Père, saint Dieu, qu'ils ont traversé soient ôtés, béni Père Dieu. Que toi, tu leur soutiens, mon béni Père Dieu, qu'ils marchent avec toi, mon béni, aimé Père Dieu. Que ta bénédiction nous soit accordée, Père. Nous sommes à toi. Nous revenons à toi de tout notre cœur, en étant obéissant à ta parole, père son Dieu, en ayant la foi dans ta parole à toi. Oh Dieu, en étant aussi guéri de toutes nos maladies, mon roi. Nous partons avec la victoire, nous partons avec la foi, nous partons avec la reconnaissance. Nous chanterons les chants des sions tous les jours, le soir, le matin, midi, pas tu bissons Dieu, à chaque instant, pour ce que toi tu as fait, pour ce que toi tu fais, Seigneur. Parce que non seulement aujourd'hui, mais demain tu le feras. Et après, demain encore, jusqu'à ce que tu viennes de chercher, ta victoire demeurera toujours la même. Gloire à toi. Béni soit ton Saint Nom. Béni-toi ton saint nom, Père, pour ce peuple enseigné et aujourd'hui. Que ton nom soit béni, Père. Satan a été vaincu. Il n'a plus aucun pouvoir Sur ceux de qui sont que tu as rachetés, Mais de même perdu Ce peuple qui est à toi Qu'il soit fort Et non plus jamais faible Mais qu'il soit fort en oh, Proclamant la victoire Dans tous les lieux qu'il passera Que ça soit au travail Que ça soit au chômage et Il sait qu'il sortira du chômage Qu'il aura du travail Père, dans tous les domaines mon roi Qui te glorifie mon roi Parce que tu es toujours le même Hier, aujourd'hui et éternellement Alléluia plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que perse quitté. Car la victoire.